Peu importe sur quel jeu de tir on te mettra, tu, tu vas cliquer. T'es un cliqueur. Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment qu'avec 3 heures de jeu, je peux cliquer autant que toi qui passes ta vie sur le jeu tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir Non, ça va être une mise à mort, j'ai de la peine pour toi. Non, mais moi, je veux que tu sois en confiance en fait. Il y a pas d'éventualité, tu vas mettre 20-0 là, 40-0 même, t'as mis T'as raison, t'as raison. Je, je sais pas pourquoi hey, je. Et confiance en toi, mec. Confiance mais t'as raison, mais t'es une merde, mais pourquoi j'ai le moins de moindre doute, pas, toi mec. Mais j'avoue, fils de. <rire> je vais shoot house. Hop. Normalement, c'est bon. Attends, c'est chou. T'es prêt? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ah, bon, ouais? Non, ça va, ça va. Je. Non, ça va. Wesh, ouais, c'est fais des trucs bizarres. Comment tu t'achètes continuer mur comme ça? Je viens de désaguer. Mais, juste, j'ai une question genre tu, tu, tu penses qu'il y a de la construction ou quoi là <rire> Non je mais je... arrête, tu es pas échauffé En vrai de vrai je te jure à vas -y, vas -y. Je me concerne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pensais que t'étais bon, t'étais un kid avec du, avec du talent. Ah Ah il a un peu d'ego qui arrivait. <rire> Bien Deux, sur zone. Oh non, j'ai envoyé un truc bizarre. T'as électrocuté Je t'ai dis pas, je t'ai tué ou pas Attends, mais tu m'as mis quoi Une frappe de précis. t'es tué quatre fois à la suite, tu méritais que ça. Je te rappelle, fils de que tu m'as envoyé un stuff qui m'a électrocuté, qui m'a fait ah, mourir. Je pas je connais pas mes touches. Ah, je connais pas mes touches. 3-6. Hein. Ah, Désolé mon ref, Comment tu fais pour mettre des notre... noscopes comme ça Il y a un endroit spécial ou pas hein Non, absolument pas. Genre, tu mets le viseur vers le milieu du bidou et tu tires. Tu l'as fait là, c'était un oscope, on est d'accord Non, non. Mais tu peux pas... Il est... Un oscilloscope, c'est passe jamais. Oh putain Non, ça c'est pas légal ça <rire> C'est pas légal là, le temps <rire> On a <rire> pas <rire> dit que s'autoriser ça <rire> Putain, tu l'as glissé en enfoiré. Vas-y, mais moi j'ai pas tes touches là Comment on glisse Quoi Faut rien Ah écoutez les trucs qui passent hein. stratégique en, attente non, en, vrai, en vrai tu veux que je te dise On sait pas non, que t'allais être aussi fort Honnêtement <rire> je pensais pas que t'allais aussi fort Mais Ouais mais Je pense que avec du warm up Je pense que je te tiens Parce que là je suis je, je actuellement que, je, je... Plus en du cul genre là 3-6 ah merde, j'ai voulu refaire un 3-6 j'aurais pas dû. Non mais tu démerdes bien en vrai Nikov, tu démerdes bien. J'ai beaucoup de réussite avec noscopes et tout, tu vois. Non non non non non non t'es bon, en vrai t'es bon. Quoi ça jamais je dois rater tu vois Fais attention à la frappe frérot. En même temps c'est pas ma faute, genre tu me fais débloquer mes frappes et tout. T'as qu'à pas mourir autant. Vraiment, j'ai trop le démon. <rire> Mais je, vais... je pense que je vais moins viser, la lapin. C'est ma faute aussi. Genre. Euh... Je... je suis pas. Et... Parce que t'es plus joueur pro là, t'es en reconversion, tu vois. En soi, c'est vrai que je devrais pas jouer autant à. Euh... tu, t'es pas énervé là quand même Genre, non, non, on parle, on parle. Moi ça va très bien, je m'échauffe tranquillement. Ok ah ok bah, ok, une... je, Vraiment, je voulais être dessus Tu sais que t'as le même gameplay que Dobby Que qui Tu connais Dobby Ouais je connais Dobby. Dobby Elf, Dobby Elf. Ouais bah t'as le même gameplay que lui. Genre tu tu mettre des noscopes en sautant. Ah, j'en ai marre. Tu sais que c'est le long shot là. Quoi C'était un oscope aussi. En fait, je vais arrêter de viser contre toi là maintenant Et je vais mettre de la musique. Ça On veut pas. Hein. Non, moi, je suis obligé de viser pour. Le, le, le, le temps que tu me rattrapes. Pour... Il y a 23-17. Vas-y, allez. Ça me laisse 6 kills pour, pour te mettre n'importe quoi. 5 non oh, j'ai pas la touche du drone Oh non mais j'allais j'ai visé désolé Nico mais attends mais tu joues au son là non non pas te... bah, je joue pas oh Crado sexy boy ah comment ça pas ça c'est une dinguerie eh, genre... non non vas-y mental et désolé papy il est énervé gros Mais à chaque fois c'est des noscopes ça Quick scope, no scope. Oh! Bien, cam! J'ai pas regardé, j'ai pas regardé. Je, je regarde jamais mes petites cam. Non, ah, t'as bien, bien fait de pas regarder. Non, oh, c'est une, une sorcellerie, frère. Mec, je, je suis le champion de ce jeu, gros, tu vois. Ah là, voilà, je vous mets sur l'écran, ça y est. Non, non vas-y, vas-y, c'est bon. J'ai du Frère, je suis sa putain de. Oh. Vas-y, vas-y, attention les gars, Nikov a quelques heures de jeu et il me met de... Il arrive à me tuer. Juste ça, il arrive à me tuer avec quelques heures de jeu. Donc, euh, GG. En fait, oh. c'est la mécanique du de... passe à travers. Là. Non, là, je, je tombe de scope et tout. Oh, moi aussi. Fais mais attention moi, à la frappe plus. de précision. Du... Que... Non, mais mec, non, mais c'est inhumain ce que tu prends des fois. Oh là là mon dieu Attends vas-y de la prochaine Mec, on, va, on va faire une compilation des choses horribles la que t'as pris. Non. Je vais regarder avec les camps parce que moi j'ai pas cette mécanique noscopes. Attends, je vais, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder comment tu fais. Voilà. <rire> J'ai plongé mon ref. <rire> tu me la colles à chaque fois. J'ai envie de te faire un move, frérot. Non, mais tu me oh le mets juste à chaque arrive. fois. Je savais parce que, après, tu, si jamais je te remonte, tu vas dire. Oui, si jamais je te remonte. Euh... Oh, cette merde? Vas-y, ça met. Tu vois, j'arrive pas. En vrai, j'arrive pas. En fait, à des déplacements, c'est pas les mêmes que les autres peut-être que je continue de jouer. Genre, bah, et tout, c'était du... T'es pas des 3-6 bizarres, toi. Ben en fait, moi, je me déplace vraiment, gros. Au... A... Je joue zéro au son, frère. Non, non, mais en fait, c'est dans, dans tes mécaniques de Genre... Oh. Genre, quand tu sautes, c'est... Vas-y. Non, mais je vais pas réussir à la rentrer ce move! Ok, bon. Pas le droit à l'erreur là. J'ai bon, pas le droit, euh, si le droit à l'erreur. Oui, si t'as le droit à l'erreur là, putain. Si je me précipite, tu la rates pas, hein? Non, jamais. Si, si, si. Déjà ça, c'est insane ce que tu prends, tu vois. En fait, moi, j'ai pas cette mécanique de à peine viser et tirer, genre. Genre, moi, faut que j'étais dans mon huleur, tu vois ce que je veux dire Ah non, non, non, attends, toi, moi, moi c'est que ah, du quick, vrai, frérot. Bien ah, merci, bien, bien Ok. Non, bien, bien joué, bien joué, bien joué. Es je grave je bien débrouillé, Nico. Je m'avoue vaincu, je m'avoue vaincu. Mais Ah, bah, c'est no sais... normal, c'est mon jeu, gros. Genre, là, ce que tu fais, tu vois, le, le juste à, à peine tirer. Ça je, je sais pas si c'est possible ou pas de le faire Du coup moi je suis C'est de possible. As avoir dans mon bizarre Avec ce genre de sniper ouais c'est possible Non mais bien joué bien joué Eh hey, par contre pas de couteau bizarre hein. Tu me refais pas une sorcellerie comme tout à l'heure hein. Ouais mais ça c'était pas méchant le petit coup de couteau Genre je suis passé Allez GL, GL. Wesh t'avais ton couteau dans la main Merde Merde Le mec je te spawn dessus NON Nikoff Oh non Nico Il est chaud <rire> <rire> Nico Joue ouais. Arrête de troll, joue Quoi <rire> Oh arrête de troll, arrête de troll, arrête de troll. Okay. J'arrête de troll, j'arrête de troll. Putain, tu m'obliges à arrêter de troll. Attends. Non! Et oh ah, tu vois ce que je mettais avant, mais j'en mets aucune. Attends, je vais reload j'ai plus de balles. T'as plus de balles tellement tu m'as tué. Je vais reload. Tu vois? Et tu vois Toi, mais tu vois non? Pourquoi tu vomis? Arrête! <rire> Ah. C'est bon Oh non tu vois le pit il est tellement rapide par rapport au mien Aaaah Oh a... oui, Pas le droit de la rater celle-là 4-12 Ok Tu saoules à faire les mêmes trucs que moi tu me saoules à faire les mêmes trucs que moi! On a le droit au drone et tout? Ouais, bien sûr. J'ai mis les frappes là. Les gros... ah, tout à l'heure. Mais gros. tout à l'heure je mettais 100%. Oh, deux, oh la petite décale accroupie! T'as aimé? Ouais. Je commence à rentrer dans ma tête là, c'est même pas. Oh ah, le vilard, scope. Oh, ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Tu connais les spawns ou tu m'entends ou tu, tu fais comment pour savoir que j'arrive là Oh je passe au milieu. Ah, Yannou, t'es mauvais. Alors, mec, je, je, tout ce que je te mettais avant que je réussissais, je n'en mets pas un. Oh, ouais. Ah, j'aurais pas dû. C'est gourmand de faire ça. Oh non Attends mais 26 Oh non Non Elle a été pas mal. Elle a été belle, ouais. Attends, je reste sur la killcab, je débranche, je rebranche ma cam. Non, vas-y ton Dis. gros corps sur moi qui, ça touche pas à nos scopes. il me non. non, je reviens toujours là où ça tire comme un putain de chacal. Ça tu vois, ça jamais je dois le perdre. Je m'en veux. Eh oui, je reviens toujours au même endroit, et, as et ça t'as compris J'ai commencé à télécharger ton gameplay hein. Mec, t'as compris comment jouer Il faut que tu gagnes, maintenant Non Mais je te le rentrerai jamais ce truc-là en plus, ça me saoule Et oui, je reviens toujours au même endroit J'ai compris que t'avais compris. Non. Et oui. <rire> du coup, c'est pas naturel. Tu changes ton gameplay, tu changes ton gameplay <rire> Tu changes ton gameplay, je veux. un 30-19 Attends, mais tu win, mec Non Ça, c'est de la triche, ça <rire> Ça <rire> c'est grave de la triche là, là y'a une pénalité là. Tu t'es à moi gros. Ça c'est grave de la pénalité. <rire> T'as visé euh, Je sais pas. Biscope, rapide. Mec, t'es en, en Godlike. j'ai pas le temps de te voir oh, C'est du fin de merde Monstrueux Monstrueux En train tu de me, en train de me gars, ça devient un monstre Tu joues à la manette Ok <rire> Tu joues à la manette J'ai pas le temps Tu, tu me troll pas là non, je non, mec, sur ma vie, je ne troll pas Magnifique. Ma Putain, tu... non, je les crois que c'est la première fois que je perds, gros. Jure-le, tu m'as jure pas troll. Non, je te jure, je t'ai pas trollé, gros. Montre tes mains, t'as pas de manette là. <rire> non, mec, y'a pas de. Par contre, ton truc, il vise vachement vite. T'as le canon court dessus Montre-moi ta classe. Non, je te fais confiance. Non, mais, mais... je, je, je, je ah, montre, compte Sky, Moi, Ah, tu... contre Sky aussi. Mais c'était pas dans ZD20, Détail joué de l'art, attirail perso, armurie. Voilà. J'ai tous les mêmes trucs que toi, j'ai euh, le laser, j'ai pas de canon.